Je vais vraiment jamais être en forme pour mon contrôle de demain. Bonjour, je m'appelle pierre J'ai besoin de toi pour retrouver mon père.